Bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme, béni le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom, Que la mort n'a pas pu le retenir, Même sur cette plateforme, Jésus est Seigneur, Même sur cette plateforme, Jésus est Seigneur, Même dans nos vies, Jésus est Seigneur, Même dans nos vies, Jésus est Seigneur, mon âme bénis le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, que la mort ne peut le retenir, même dans nos vies. Jésus est Seigneur.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 Il est, il est. Christ est Seigneur, il est, il est. Christ est Seigneur, il est, il est. Il est, il est vivant, il est, il est. Christ est vivant, il est, il est. Christ est puissant, il est, il est. Christ est puissant, même dans ma vie. Jésus est Seigneur, même dans ta vie. Jésus est Seigneur, même dans ton cœur jésus est seigneur même dans ton cœur. jésus est seigneur je te sacrifierai à jamais ma vie tu es le dieu tout puissant je te sacrifierai à jamais ma vie tu je t'aime, je t'aime, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout puissant. Je te sacrifierai à jamais ma vie. Tu es sacrifierai à jamais ma vie. Tu es le Dieu tout puissant. C'est toi que mon âme cherche. Ô oh Jésus, j'ai besoin de toi. Viens me combler de ta grâce, car tu es le Dieu tout-puissant. Tu es Seigneur, mon Rédempteur. Ma forteresse et mon berger, je te louerai et je te suivrai, car près de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse, et mon berger, je te suivrai, et je te louerai. Qu'après de toi, j'ai trouvé le salut. Oh Jésus, tu es Seigneur, mon Rédempteur, ma forteresse, et mon berger, je te suivrai, et je te louerai. Qu'après de toi j'ai trouvé le salut. Tu es Seigneur, mon rédempteur, ma forteresse et mon berger. Je te suivrai, je te louerai, qu'après de toi j'ai trouvé le salut. Shalom, shalom, shalom adoratrice, shalom adorateur Que le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous garde. Sa parole dit là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est présent Alléluia, c'est avec beaucoup de joie, c'est avec beaucoup d'allégresse Que je me, je me connecte à vous ce soir Pour célébrer la magnificence de notre Dieu Pour bénir l'éternel pour sa bonté Pour bénir l'éternel pour sa fidélité Pour bénir l'éternel pour son amour Je donne toute la gloire à Dieu Je dis merci au Seigneur pour tant de fidélité pour tant de bonté, pour tant de compassion Pour tant de grâce, pour tant de bienfaits, Pour sa protection divine, alléluia Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous Chacune d'entre vous Vous êtes précieuse aux yeux de l'éternel Vous êtes des êtres chers à Dieu À cause de vous, Jésus est venu donner sa vie Et je bénis le Seigneur Oh Seigneur, je te dis merci pour la vie de chaque adoratrice Je dis merci pour la vie de chaque adorateur Je te dis merci Seigneur pour ma vie Je dis merci Merci Seigneur pour cette adoration que nous avons commencée depuis le mois d'avril 2020 Seigneur jusqu'aujourd'hui. Père, reçois la gloire. Je te remercie parce que tu nous donnes l'opportunité chaque soir d'élever la voix vers toi. Tu nous donnes l'opportunité chaque soir de nous connecter à ton trône. Père, reçois la gloire. Papa, nous sommes venus devant ton trône pour te célébrer. Nous sommes venus devant ton trône pour nous prosterner devant toi. Nous sommes venus devant ton trône pour déclarer qu'il n'y a point comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu Authentique, que le Dieu original, que le Dieu tout puissant, que le Dieu fort, que le Dieu merveilleux, que le Père éternel. Nous célébrons Ta Majesté, nous élevons Ton nom, autorité, nous bénissons Ton nom, roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Nous célébrons Seigneur Ta magnificence dans nos vies. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour le souffle de vie. En toi nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est grâce à toi, Seigneur, que nous pouvons ouvrir la bouche chaque jour. C'est grâce à toi que nos yeux s'ouvrent les matins. C'est pour ta fidélité, pour ta bonté, pour ta miséricorde. Oh Seigneur, sois célébré, sois célébré, sois célébré, sois célébré. Reçois notre reconnaissance. Reçois notre reconnaissance, Papa. Reçois notre reconnaissance, pour Reçois notre reconnaissance ce soir, Exprime ta reconnaissance à Dieu. Dis merci à Dieu pour tous les mois de l'année jusqu'au 31 août. Dis merci à Dieu qui t'a fait passer dans une autre saison. Seigneur, merci, nous te bénissons. Merci, Seigneur, pour le dernier quart de, de, de, des mois de l'année. Seigneur, merci, Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire gloire. Reçois la gloire pour le mois de janvier. Reçois la gloire pour le mois de février. Reçois la gloire pour le mois de mars. Reçois la gloire pour le mois d'avril. Reçois la gloire pour le mois de mai. Reçois la gloire pour le mois de juin. Reçois la gloire pour le mois de juillet. Reçois la gloire pour le mois d'août. Père, reçois la gloire pour le mois de septembre. Reçois la gloire pour le mois d'octobre. Reçois la gloire pour le mois de novembre et de décembre. Papa, reçoit la gloire. Papa, reçois la gloire. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour pour ta présence. Tu as été présent avec nous. Tu es toujours présent avec nous. Tu as dit, je suis avec vous tous les jusqu'à la fin du monde. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ce que pas au Seigneur. Sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre et dans la mer, sur les montagnes, dans les vallées, sur la terre, et dans la mer. Alléluia. L'éternel est ma force sur la terre des vivants. L'éternel est bon pour toujours. L'éternel est ma force sur la terre des vivants. L'éternel est bon pour toujours. L Éternel, tu es ma force sur la terre des vivants. L Éternel, tu es bon. Pour toujours, Éternel, tu es ma force sur la terre des vivant Éternel, tu es bon pour toujours. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que le Seigneur prenne toute la gloire. Nous allons remercier le Seigneur pour le sang de Jésus qui nous sanctifie encore. Nous allons remercier le Seigneur parce qu'il s'est donné les moyens de traiter avec nous par le sang de Jésus. Il s'est donné les moyens de devenir un homme pour porter nos péchés. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés et brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur les passés blessés, nous sommes guéris. La Bible dit que nous avons une nouvelle route, une route nouvelle. Nous pouvons entrer par la route nouvelle que Jésus a inaugurée, c'est-à-dire par sa chair. Nous pouvons dire merci parce que le voile qui séparait le lieu saint, du lieu très saint, a été déchiré, rebossé, qu'il y a pas, et Nous avons accès au lieu saint, au lieu trois fois saint, au lieu des saints, des saints. Oh Seigneur, par le sang de l'agneau ce soir, je me prosterne devant toi, Seigneur. Je m'humilie devant toi, Seigneur. Seigneur, purifie-moi de tout péché. Purifie chaque adorateur, chaque adorateur, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Nous venons nous repentir, Seigneur, de nos manquements, de nos faiblesses, de nos péchés, Seigneur, de nos iniquités, de nos transgressions, de nos crimes, de nos erreurs Oh Seigneur mon Dieu, de nos offenses, Seigneur de nos rancunes, de nos querelles, Papa Oh Seigneur mon Dieu, nous venons devant toi déposer tout ce qui peut nous apesantir nous voulons déposer tout fardeau, Seigneur, devant toi Oh Seigneur, sanctifie-nous par le sang de Jésus Seigneur, purifie-nous par le sang de Jésus Oh Seigneur mon Dieu, sanctifie nos pensées sanctifie nos émotions, nos sentiments Oh Seigneur, que le sang de l'agneau nous purifie ce soir. Que rien ne fasse obstacle à la manifestation de ta puissance. Que rien ne fasse obstacle. Que ton règne descende ce soir. Ah! Seigneur, que ton règne descende dans nos vies ce soir. Que ton règne descende dans nos vies ce soir. Que le sang de Jésus qui nous sanctifie ce soir, esprit à mes corps. Oh, le sang de l'agneau sanctifie nos cœurs. Le sang de l'agneau sanctifie, sanctifie nos pensées, nos réflexions, nos émotions, nos sentiments, nos motivations. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus, sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. T'as du sang, il n'y a pas de pardon. Merci pour le sang de Jésus. » Seigneur ce soir nous invoquons le sang de Jésus sur chaque adorateur sur chaque adorateur sur nos enfants le sang de sur nos conjoints le sang de Jésus le sang de Jésus le sur les membres de nos familles nos, nos parents nos frères et sœurs le sang de Jésus le sang de Jésus, le son de Jésus. Le son de Jésus. Bara Merci pour le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Merci pour le sang de Jésus Christ. Merci pour le sang de Jésus Christ. Merci pour le sang de Jésus. Chekara Baba. Rabakaya bakoro boso doro boro boro bosi kete bara makoa. Ora bara bakoya. Ore basketele bakori makaya bakoro boso Ah. Jésus mourut sur une croix à Golgotha Oli Amadjé, son sang versé nous a tous purifiés Oli l'âme Lama Sabachthani Oli Amadjé hello. hello. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauve-lave-moi. Dans le sang de la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi, je viens au Sauveur, de moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je avec toi, avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix.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 Je viens au sauve lave moi Dans le sang de la croix Jésus roi des rois Jésus roi des rois Qui mourut pour moi Je veux mourir avec toi Avec toi sur la croix Alléluia, nous remercions le Seigneur qui nous donne un nouveau mois, le mois de septembre. Il nous fait la grâce de voir ce mois-là. La grâce de Dieu est tombée sur nous en ce mois. Nous recevons la grâce de Dieu sur nous en ce mois de septembre. Et nous évoquons le sang de l'anneau sur chaque jour du mois de septembre. Et nous déclarons la protection divine chaque jour du mois de septembre. Au nom de Jésus-Christ, merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de la victoire. Merci pour le sang de la parole. Nous avons vaincu. à du sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Nous proclamons la victoire dans le sang de Jésus. Nous proclamons la victoire sur chaque jour du, du mois de septembre dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus parle pour nous. Le sang de Jésus réduit au silence toute voix qui n'est pas la voix de la grâce de Dieu. Le sang de Jésus rend Dieu au silence toute voix de condamnation, toute voix d'accusation au nom de Jésus. Le sang de Jésus rend Dieu au silence toute voix d'alliance négative alliance maléfique hein, les pactes négatifs au nom de Jésus chaque que te porte makaya bakor makar raboseke yebakoro boseke te par bakor yebaka oh Seigneur de bénédiction oh il va scander oh oh il va scander baba bakoseke yebakoro cet esprit nous te recevons esprit de l'Éternel esprit de l'Éternel esprit de vie esprit de vie esprit de vie esprit de force hein, esprit de grâce esprit de révélation esprit de supplication. Hein, oh je t'appelle ce soir, cet esprit vient intercéder à travers nous, vient intercéder pour nous. de Ori vas kantarababa, Ori oh, vas kindeba en, Rabassa kaya bapa ramakaskete, au Saint Esprit, Esprit des Eaux, communique la vie, communique la vie, communique la vie de Dieu en nous, communique la vie sur cette plateforme, communique la vie à chaque personne connectée, à ceux qui vont se connecter plus tard, communique la vie, pour Rabassa, Rabo sekaya bapa ramakaskindeba en, Rabo bapa ramakaskindeba en, Reba bapa ramakaske, regardez pas, Rabassa kete bapa en, regardez Corobo sataraba baraka regarde Corobo ce que Ori baskente reba Ori baskante abakoria Ah Rababa rabaka ce que Yebaba rabakasi debakoria Oh qui communique la vie cet esprit chez Karamababa rabakasi Ori baskente reba Ah Rabaseke ce que Yebaba Robaba Seigneur cet esprit ouin nous une nouvelle option une nouvelle visitation en ce nouveau mois bon rabaka ce que Yebakoria Ori baskente reba Baba Oh hori baskete le papa ma corde ba oh hori baskete le papa ma corde ba oh hori baskete ma corde ba ka ba oh cet esprit met dans nos bouches un cantique nouveau un cantique nouveau donne à chacun de nous de nouveaux témoignages pour ma sekey ba oh hori baskete le papa ma corde visite chacun visite chacun visite chacun visite chacun re bossekete para ma donne de nouveaux témoignages au nom de jésus, chez Karabakya, te parle, ma corolla, ma ma corolla, ma Omnipotent Father, of glory and of praise, Thou art welcome in this place. Oh, Saint-Esprit, es le bienvenu. Oh, Saint-Esprit, prend toute la place dans nos vies. Saint-Esprit, prend toute la place dans nos cœurs. Saint-Esprit prend toute la place dans nos pensées. Oh Saint-Esprit, inonde-nous. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous savons même pas chanter. Nous n'avons même pas prié. Nous n'avons rien fait sans toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit, où est nos bouches? Où est nos langues? Oh, de Et ouvre nos yeux pour comprendre ta parole? Et où illumine notre entendement, Saint-Esprit. Shekene. Shekete paramakas. Qui des rebaco, ye kete korobo Cet esprit aide-nous à prier pour passer à une autre dimension, une autre dimension de la vie de prière, une autre dimension de la méditation de la parole de Dieu. Cet esprit, cet esprit, cet -Esprit, esprit. Oh, je me livre à toi. Cet esprit, chaque adorateur se livre à toi, chaque adorateur se livre à toi. Oh, rabasekete korobo soto robo shanda rababara baka sekete. Oh, ribasekete rebabara baka sekete rebaco. Rabaka le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là, il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Ressens la de cet esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ton cœur. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans ton cœur. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. La Dieu. Laisse-le te toucher ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il est là dans nos vies. Il agit puissamment. Pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit est là, il est là dans nos cœurs, il agit puissamment pour la gloire de Dieu pour la gloire de Dieu. Je sens sa présence. Reçois la présence du Saint-Esprit. Reçois la présence du Saint-Esprit. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, je ne peux rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit même qui nous convainc, qui nous sommes. C'est l'Esprit qui nous donne notre identité. C'est lui qui est descendu à travers nous. Soupy, -ce pas? Nous ne savons pas prier, mais c'est lui qui est intercède. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais c'est qui devant ce qu'il convient. Oh, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Shikete, Paramaka, Prends toute la place, Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. Je me devant toi. Je me milie devant toi. Je me prostère devant ta majesté. Je me prostère devant ta toute-puissante, ton autorité. Ton autorité. Je me prostère devant ton autorité. Que fait descendre le règne de Jésus. Que ton règne vienne, papa. Que ton que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite ce soir encore, que ta volonté soit faite dans ce nouveau mois de nos septembre, que ton règne vienne, Seigneur, chaque jour du mois de septembre, que ton règne vienne, et que ta volonté se soit faite. Toute autre volonté qui n'est pas la volonté de Dieu le Père, de Dieu le Fils, Dieu cet esprit, nous la bannissons au nom de Jésus, nous la refusons, nous la rejetons, nous la nulons au nom de Jésus-Christ, hein. que toute volonté qui n'est pas la volonté de notre Créateur de Papa Yahweh. Nous l'éliminons nous au nom de Jésus. Que toute activité démoniaque soit bannie de notre mois de, 9, de septembre au nom de Jésus. Chekete sotorobo Seigneur, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Père, que ton règne vienne. Oh, Rab, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendant sur ce pays. Pour montrer à tous la vérité. Et le chemin vers le Père. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas allant de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance Les murailles se croulent à terre, à terre, à terre Nous voulons voir Jésus élevé dans ce mois de septembre Nous voulons voir Jésus élevé dans la vie de chacun de nous Nous voulons voir Jésus élevé, Alléluia Jésus élevé, oh Jésus nous voulons te voir élevé Nous voulons voir ta bannière flotter. Nous. Le nom de Jésus est notre bannière. Seigneur, ton nom, ton nom est notre bannière. Nous nous cachons dans le nom de Jésus. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous célébrons ton nom. Papa reçoit la gloire. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Christ a promis d'être avec nous, je m'attache à lui, je m'attache à lui, Christ a promis d'être avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité. Durera toujours Sa fidélité Durera toujours Sa fidélité Sa fidélité Durera toujours Son grand amour Son grand amour Durera toujours son grand amour, son grand amour durera toujours. Ses compassion durera toujours. Ses compassion durera toujours. Son grand amour. Durera toujours, Alléluia, son grand amour, Alléluia, durera toujours, Alléluia. Mon cœur est dans le doigt, shalom à tous, shalom à ceux qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous bénisse, bénisse, bénisse, bénisse, bénisse, bénisse, bénisse, Alléluia, bénisse votre mois de septembre. Au nom de Jésus. Que le Seigneur lui-même vous donne des témoignages au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te célébrons. Papa, reçois la gloire. Merci pour les témoignages que tu nous as donnés depuis le mois, depuis le 1er janvier jusqu'au 31 août. Merci pour de nouveaux témoignages. Merci pour de grands témoignages. Merci Seigneur. Reçois la gloire. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Seigneur, nous ne, pourrons, nous ne pouvons que t'exprimer notre. Notre gratitude, notre gratitude, notre reconnaissance, nos actions de grâce, nos remerciements, nos remerciements, nos remerciements, nos remerciements. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Combien de fois nous avons été malades et tu nous as fait sortir de là. Combien de fois, Seigneur, nous avons conçu des coups durs mais notre tête, a gardé notre tête haute. Tu nous as fait marcher la tête haute. Combien de fois ta victoire est venue nous secourir nous secourir. Combien de fois ta victoire est venue nous relever? Oh Seigneur mon Dieu, c'est toi qui essuie les larmes. C'est toi Seigneur. Oh je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Tu as redonné la vie à nos âmes. Merci. Oh Seigneur, nous restons attachés à toi. Nous restons attachés à toi. Nos yeux sont restés fixés sur toi. Le chef et le consommateur de notre foi. tu, es toi qui donnes la vie à nos âmes. Toi qui nous bénis. Toi qui nous gardes. Toi qui nous as lavés par ton sang. Toi qui nous as régénérés par le Saint-Esprit. Toi qui es venu habiter en nous par le Saint-Esprit. Toi qui vis en nous, Seigneur, nous te bénissons. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci. Christaoum. Christ oh a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de misère, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a oh Christ oh Christa, redonner redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de douleur. Christa a redonné la vie à mon âme, Christa, Christa, oh, Christa, oh, Christa a redonné la paix à mon âme après tant d'années de détresse, Christ a redonné la vie à mon âme. Christ a, Christ a, oh, Christ a, oh, Christ a redonné la paix à mon âme, après tant d'années de détresse, Christ a redonné la paix à mon âme. Christ a, Christ a, oh, Christ a, oh, Christ a redonné la joie à mon âme, après T'en d'un des deux douleurs. Christ a redonné la joie à mon âme. Ah, c'est mon témoignage. C'est mon témoignage. Alléluia. C'est mon témoignage. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te dire merci pour ce témoignage, Seigneur. Toi qui as es essuyé mes larmes, oh, Seigneur, mon Dieu. Toi qui m'as enlevé dans la boue, dans la souillure, dans la poussière. Toi qui m'as enlevé de la porcherie, Seigneur. Toi qui m'as enlevé des griffes du malin. Toi qui m'as délivré du pouvoir du péché. Toi qui m'as enlevé de l'impureté, Seigneur. Je te bénis, tu as donné la vie à mon âme. Mon âme était morte. Mon âme était dans la souillure. Mon âme était loin de toi. Mon âme était dans le péché. Mais tu es descendu aux enfers. Tu as été mort. Tu es venu me récupérer. Tu es venu m'enlever. Tu es venu enlever la boue de mon corps. Tu es venu enlever la souillure de mon âme. Tu es venu, Seigneur, fais de moi ton enfant. Seigneur, je t'exprime ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus. Pour ton salut, ton amour, pour ta venue, ton amour, ton salut. Oui, pour ta venue, reçois ma reconnaissance. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie, de la terre à la croix. Tu as payé pour moi, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Oui Seigneur, c'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire. C'est ça mon histoire, c'est ça l'histoire de chacun de nous. C'est l'histoire de chaque adoratrice, chaque adorateur ce soir. Et nous voulons te dire merci. C'est notre histoire. C'est la notre chant. Louons le Seigneur à chaque instant. C'est notre histoire. C'est la notre chant. Louons le Seigneur à chaque instant. Alléluia. Et notre Dieu est tellement bon. Tellement bon que ses bontés ne sont point épuisées. Que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent tous les matins pour nous. Elles se renouvellent tous les matins pour nous. Et nous bénissons le nom du Seigneur. Il est digne de recevoir notre... Notre reconnaissance. Il est dit de recevoir nos actions de grâce. Il est dit de recevoir nos louanges. Alléluia. Merci Seigneur. La vie nous a, nous a, on a des cicatrices de la vie. Chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Chacun d'entre nous a une cicatrice de son passage dans la Bible, dans la vie. Mais le Seigneur, mais le Seigneur, il a plus de cicatrices que nous. Chaque cicatrice du Seigneur, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est l'amour de Dieu pour toi. Chaque cicatrice dans sa main, c'est toi qui es gravé dans sa main. Quand il regarde dans sa main, c'est toi qui vois. Chaque cicatrice dans son pied, c'est l'amour de Dieu pour toi. Chaque cicatrice sur sa tête. Oh, la couronne d'épine qui a percé sa tête. C'est son amour. Oh, chaque cicatrice dans son dos. Chaque cicatrice de son, son côté qu'on a percé. Oh, oh, Jésus, merci pour tes marques. Merci pour ces marques d'amour. Merci pour cette ces marques d'amour. Merci pour ces marques d'amour, oh Seigneur. De la même manière que une maman qui a fait une césarienne a, a des marques d'amour. De la même manière qu'elle regarde son ventre. Mais, même quand tu n'as pas fait de césarienne, quand tu as ton ventre, tu vois les marques. Tu vois, comment on appelle ça Allez, Comment on appelle les marques de grossesse, là, j'ai oublié. Les, les vergetures. Tu vois les verges dessus, sur ton ventre, c'est la marque d'amour, c'est la marque d'amour, Alléluia. Et Dieu, Dieu, Jésus a beaucoup de marques d'amour pour nous. Tout son dos a été lacéré. Tout son dos, alléluia. Ce soir, nous voulons nous plonger dans cette dans, dans ce bain d'amour. Nous voulons nous plonger dans cette piscine d'amour. Dans cette piscine, à Bethesda, c'était la piscine de guérison. Mais en venant à la fontaine d'amour, au pied de la croix de Jésus, nous buvons à l'amour divin. Nous buvons, nous nous rassasions, nous nous saturons de l'amour divin. Nous nous saturons de l'amour qui guérit les blessures. Nous nous saturons de l'amour, oh qui donne la vie à nos âmes. Il est où Christ a où Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de douleur, Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous sommes dans un nouveau mois. Un nouveau moi. Quand on dit nouveau, c'est quelque chose qui... qui même si ça a déjà existé, ça vient sous une nouvelle forme. Même si, même si tu as acheté une, une nouvelle paire de chaussures, même si tu avais une ballerine, tu as acheté une nouvelle paire de ballerines, elle ne peut pas être la même chose. La nouvelle paire que tu as achetée, soit on vient de la fabriquer, ça veut dire qu'elle est toute récente. Alléluia. Et le Seigneur, ce soir, je, nous voulons exprimer notre reconnaissance pour les témoignages passés, pour les victoires passées, pour les gloires passées, parce que Dieu va, faire de, va nous donner de nouveaux témoignages. Alléluia. Il va nous donner de nouvelles victoires. Il va nous donner de, de, nouveau, de, nouvelles, de, nou, de nouvelles occasions de le louer. Amen. Donc, tout ce qui est nouveau, c'est comme le mois de septembre. Depuis que 2000, 2020 a commencé, 2021 a commencé, septembre n'était pas encore arrivé. Donc, c'est un nouveau mois. Alléluia. Donc, ce qui est nouveau, c'est ce qui, c'est toujours ce qui vient de sortir. Ce qui vient d'arriver, ce qui vient d'apparaître. Ce qui est nouveau se réfère à ce qu'on n'a peut-être jamais vu ou bien jamais fait. Ce qui est nouveau se réfère à quelque chose de qualité supérieure, ça peut être de qualité supérieure, ça peut être d'une meilleure qualité d'une meilleure forme Alléluia et Dieu nous dit dans Isaïe 43 il dit il fera des choses nouvelles pour nous en ce nouveau mois il fera des choses nouvelles pour nous il dit les choses anciennes sont passées les gloires anciennes sont passées mais elles vont faire place à de nouvelles gloires les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde se rappelle que quand on a commencé notre vie chrétienne, chacun de nous, on était comme des bébés spirituels. Pour un oui, pour un non, on ne faisait que pleurer, on ne faisait que se lamenter. Mais les choses sont passées. Dieu dit, de nouvelles bénédictions sont notre partage au nom de Jésus. De nouvelles expériences sont notre partage au nom de Jésus. De nouvelles opportunités sont notre partage au nom de Jésus-Christ. Il dit les choses au-delà de ce que tu peux imaginer, ce qui dépasse ton attente, ce qui dépasse ton imagination. Il dit, il dit Tu l'appelleras et il répondra. Alléluia. Dieu dit il, De la même manière que ses bontés se renouvellent chaque matin. Oh Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et dans son cortège de renouvellement Il renouvelle ta santé Il renouvelle le souffle de vie Il renouvelle sa grâce sur toi Il renouvelle son amour Il renouvelle sa compassion Il renouvelle sa provision Il renouvelle sa protection Alléluia Dieu Il, veut, il, il, il fait toujours de la place C'est-à-dire qu'il te donne Un nouveau programme Chaque jour le soleil se lève Et quand le soleil se lève la lune va se coucher. Les étoiles vont se coucher. Alléluia. Et la Bible dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant. Alléluia. L'éclat de notre vie va croissant au nom de Jésus. Quelles que soient les circonstances, mon frère, ma soeur, nous sommes comme des bébés. Dans la main de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un an ou bien de sept mois, bien de huit mois qui apprennent à marcher. Un bébé... Il fait un pas, ses premiers pas, il, il tombe, il se relève. Toi, mais tu vas dire, lève-toi, lève-toi. Soit tu l'aides à se relever, soit lui-même, il se relève. Un bébé, c'est comme ça. Et dans notre marche, il y a des moments où on tombe. Le, quelquefois, c'est sur le sable, ce n'est pas trop, trop, trop douloureux. Quelquefois, c'est sur du roc. On peut se blesser le genou On peut se blesser le tibia On peut se blesser les mains C'est rocailleux, c'est difficile La situation est incontrôlable On n'arrive pas à voir le, le, le, le, la tête ni la queue Les larmes coulent Les, les larmes sont, mouillées, sont, sont, sont mélangées au, au morve tout, tout le visage est mouillé de larmes. Mais dans cette situation Nous, nous avançons toujours Alléluia. Nous avançons toujours parce que nous avons soumis notre volonté à la volonté de Dieu. Nous avançons toujours parce que notre Dieu avance toujours. Parce que notre Dieu vit toujours. Parce que notre Dieu règne toujours. Parce que notre Dieu est toujours au contrôle. Alléluia. Merci si, Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, il est fidèle. Et nous, avons, et nous soumettons, nous lui reconsacrons notre mois de septembre. Nous lui consacrons les quatre derniers mois de l'année qui se terminent par ambre. Nous lui consacrons cela. Nous remettons ce, ce, ce, ce deux, ces quatre mois de l'année qui nous restent sous sa puissante autorité. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur dit, il dit les choses dans lesquelles on s'est retrouvés, ce qui a emmené le déshonneur dans notre vie, la disgrâce. Il va changer le déshonneur en honneur. Il va changer la disgrâce en honneur, en grâce. Hein, au nom de Jésus-Christ, hein. alléluia. Notre vie, notre vie aura plus de sens. Notre vie aura plus de couleurs. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Parce que nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Nous avons donné notre vie à Dieu. Il dit dans Esaïe 40, 43, verset, du verset 1, verset 5, il dit, il fera une chose nouvelle. Saisis cette parole-là, ma soeur. Saisis cette parole-là, mon frère. Il dit, il fera une chose nouvelle. Parce qu'il est avec nous. Il fera une chose nouvelle. Alléluia. Il est avec nous. Il fera une chose nouvelle. Vous. So il est il, il, il le cep et nous sommes les saumons. Il est le cèpe, nous sommes les branches. Dans sa vie, sa vie coule en nous. Alléluia. Il dit, il va mettre un chemin dans le désert. Il va mettre des eaux dans la solitude. Il va mettre. Ça veut dire que Dieu va nous offrir Il va, donner, il va comme comme comme Cathy a dit, de nouvelles portes, de nouvelles portes. Si tu suis Cathy sur sa page, de nouvelles portes vont s'ouvrir, de nouvelles opportunités de nouvelles occasions à saisir, de nouvelles possibilités. Il va nous donner de, de nouveaux potentiels, une nouvelle aide, sauf pour nous, une nouvelle aide dans notre communion avec le Seigneur. On va lire la parole de Dieu et on va comprendre de plus en plus. On va méditer la parole de Dieu et, on, et, et nous allons faire de l'éternel notre délice. Et il a dit fais détenir tes délices. Ça veut dire que quand tu vas lire la parole de Dieu, ça sera doux comme le miel, ça sera délicieux. Quand tu quand tu seras en train de servir Seigneur, ce sera délicieux. Il dit fais détenir tes délices et tu donneras ce que ton cœur désire. Il faut que la parole de Dieu soit comme du miel quand tu lis. Alléluia. Il dit il va nous donner il va nous donner de nouvelles opportunités. Il va nous rafraîchir. Nous aurons de temps de rafraîchissement. Nous, on sait que le désert c'est chaud. Il dit il va mettre l'eau dans le désert. Il va mettre l'eau dans le désert. Il va, mettre, il va faire un chemin dans notre solitude. On ne sera plus seul. Alléluia. Amen. Il va raviver notre force. Il va ranimer notre force. Il va nous revigorer pour continuer la marche. Il va nous revigorer Si nous sommes arrivés, si notre vie chrétienne est dans un désert spirituel, il va mettre l'eau. Il va nous rafraîchir. On sera recouvert des fraîches rosées, rosées de son onction au nom de Jésus-Christ ça. Le Seigneur va changer les moments de, de sécheresse spirituelle, un moment d'allégresse, un moment, alléluia, un moment de joie, alléluia. Nous allons devenir vibrants, nous allons devenir vigoureuses, nous allons devenir joyeux. Notre cœur sera plein d'allégresse au nom de Jésus-Christ, alléluia. Amen. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est a une nouvelle créature. En, cette nouvelle, en ce nouveau mois, tu es une nouvelle créature. Tu as une nouvelle identité. Ton identité, c'est l'enfant de Dieu, ton identité, c'est fille de Dieu, ton identité, c'est fille de Dieu. Chacune a une nouvelle créature, chacune a son nom à l'état civil, mais chacune a son nom chez Dieu. Il y en a qui, une Joseph s'appelle la chouille de l'éternel, Cathy s'appelle le bébé gâté de l'éternel, euh, Corinne s'appelle la princesse de l'éternel, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alléluia, alléluia. Donc il nous donne une nouvelle identité, alléluia. Il nous donne une nouvelle identité Et plus tu vas De la même manière que Dieu a changé Abraham En Abraham Et Sarie, en Sarah Et Jacob en Israël Sol de Tasse en Paul Dieu change ton nom en ce nouveau moi Et tu vas vivre une circonstance où tu vas voir que Dieu a changé ton nom Tu vas t'appeler de ce nom là Désormais il te donne une nouvelle identité L'identité de vainqueur Tu es un vainqueur Alléluia Parce que celui qui est en toi Est plus grand Est plus fort Est plus puissant Que celui qui est dans le monde Amen Dieu dit Il va te donner En ces nouveaux mois En ces nouvelles semaines qui arrivent En ces nouveaux jours Des temps de rafraîchissement Alléluia Ce sera différent de ce dont tu es familier Ce sera différent de ce dont tu avais l'habitude de voir Ce sera ce ne, Alléluia, ce sera différent Dieu dit il va te donner Le meilleur, Dieu même il est le meilleur Alléluia, il est le meilleur Il va te donner un nouveau départ Il y en a qui ont besoin d'un nouveau départ Saisis ça Il y en a qui ont besoin d'être encouragés sur leur route Saisis ça Il y en a qui ont besoin d'être stimulés Dans leur marche Reçois ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allé, pour certains, tu vas rentrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Amen. Tu vas rentrer dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Jésus dit: voici le sang de, de l'alliance, la nouvelle alliance qui a été versée pour la rémission des péchés. Nancy si Dieu s'appelle la prunelle de ses yeux. Que Dieu te bénisse, Nancy. Si. Alléluia. Pour, pour, pour d'autres, ce sera de nouveau matin. Et chaque matin, tu auras un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Parce que Dieu va tellement faire des choses pour toi, que tu auras un cantique nouveau. Alléluia. Il a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres. L'amour de Dieu. Tu seras, tu seras un distributeur de l'amour de Dieu. Les gens vont venir vers toi. Tu n'auras peut-être pas de l'argent pour leur donner. Mais seulement ta, ta, leur, leur présence à tes côtés va leur faire du bien. Alléluia. Les gens vont t'appeler au téléphone. Juste le son de ta voix va leur faire du bien. Alléluia. Mais en plus de ça, tu auras un, un bel avenir. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. projets de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Un bel avenir. Parce que quand tu vas quitter le ciel, parce que quand tu vas quitter la terre, tu iras au ciel. Alléluia. Quand tu vas quitter la terre, tu iras au ciel. Et, et, et cette nouvelle identité, cette nouvelle identité a ses attributs. Cette nouvelle identité, la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc tu as un nouveau statut. Tu appartiens à une nouvelle lignée à une nouvelle lignée, tu appartiens à une nouvelle famille, la famille des trois fois saints, Dieu trois fois saint, Jésus est saint, le Saint Esprit est saint, la famille de la sainteté. Donc dorénavant, c'est une nouvelle pureté pour toi, une nouvelle destinée heureuse pour toi. Alléluia. Et dans cette dans ces nouveaux jours, dans, ce nouveau jour, dans de, euh, Esaïe 43, Dieu dit, on va faire des choses nouvelles pour toi. La paix, sera multiplié La protection divine Il dit la bonne santé est ton partage La piété Tu vas aimer les choses de Dieu Tu vas aimer tout ce qui concerne Dieu tu, Les intérêts de Dieu seront ta priorité Alléluia La puissance de Dieu sera à ta disposition Et elle va te faire progresser Elle va te faire avancer dans ton ministère Alléluia Les, les bénédictions auxquelles tu ne t'attendais pas Ou bien et les bénédictions dont on t'a privé ce que un être humain t'a privé ce que une force mystique t'a privé ce que quelqu'un vivant ou mort t'a privé Dieu dit il va restaurer il va restaurer il va restaurer il va faire ça nouveau alléluia il va restaurer tu auras une nouvelle personnalité en tout cas en ce mois de septembre Jusqu'à ce que Jésus revienne Une nouvelle personnalité Alléluia Si tu avais la paresse de prier J'annule ça au nom de Jésus Christ Ta vie de prière devient bouillante Au nom de Jésus Ta vie de prière devient bouillante Au nom de Jésus Christ Je déclare Parce que pour que toutes ces paroles-là S'accomplissent et se matérialise C'est la prière C'est la prière C'est le mettre le Saint-Esprit dedans Alléluia au nom de Jésus, une nouvelle personnalité, une nouvelle identité, une nouvelle piété. Alléluia, une nouvelle provision. Au nom de Jésus, une nouvelle puissance. Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Dans ton foyer, dans la vie de tes enfants. Il dit ne considère plus ce qui est ancien. Ah, Ne considère plus ce qui est ancien. Ne considère plus ce qui est ancien. Donc si ancien là c'était 10 millions ça devait dire 15 millions, 20 millions, 30 millions. Alléluia Le Seigneur veut nous donner une nouvelle personnalité. Le Seigneur qui a changé le nom de Saul de Tasse. Saul de Tasse c'était un persécuteur de l'église. C'était un assassin des croyants. Il est devenu le plus grand évangéliste de son temps. Grâce à lui, on a tout le Nouveau Testament, presque tout le nouveau. Il a écrit les trois quarts du Nouveau Testament. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Dieu, il veut, il veut que tu marques ta génération. Comme Abraham a marqué sa, sa génération, Dieu veut que tu marques ta génération. Dieu veut que tu marques ta génération. Il veut, tu influences ta génération. Tu marques ta famille. Tu marques ton entourage. Alléluia. Kourabasaka. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Alléluia. Le cœur de pierre, c'est le cœur, comme tu connais, je ne vais pas entendre les détails, c'est le cœur qui n'aime pas Dieu, c'est le cœur qui ne pardonne pas, c'est le cœur qui se venge, c'est le cœur méchant. Alléluia. En tout cas, quand il reçoit ça au nom de Jésus, Reçois ça, ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Reçois tes 100 milliards au nom de Jésus-Christ. Et puis tu m'envoies la dîme. Alléluia. Amen. Donc Dieu va te donner de nouvelles opportunités. Saisis ça au nom de Jésus. Commence à bénir le Seigneur pour tout ce que tu as entendu. Commence à bénir le ténèbres Et commence au nom de Jésus-Christ. Commence à, à, à, à changer changer ta communion avec Dieu, commence à approfondir au nom de Jésus-Christ, ton ton temps, temps. La, la, la dernière fois on a parlé de garder sa lampe allumée, pour garder ta lampe allumée, alléluia, alléluia, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des gloires qui sont mortes, qui doivent ressusciter, Jésus a dit ton frère ressuscitera, Jésus est arrivé à la tombe, je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été englouti dans la tombe, tout ce qui a été enfermé, Seigneur, dans un cercueil, tout ce qui a été, tout ce dont nous a privé, qui nous appartient par droit divin, je déclare au nom de Jésus, comme Jésus a dit « Ton frère ressuscitera », je déclare au nom de Jésus, « Ta bénédiction ressuscite, ton foyer ressuscite, ton travail ressuscite, tes finances ressuscite, tes finances ressuscite, tes contrats ressuscitent, au nom de Jésus, ta vie spirituelle ressuscite. » Pori makaya bakori Jésus a dit Lazare sors. Je dis bénédiction de ma sœur sors. Pori makaya. Yekete pori makaya Bénédiction de mon frère sort, Les mariage sort, Le travail sort. Korama saka yabakoro santa. Ce que tu sais qui doit sortir, déclare ça au nom de Jésus. Chekete korobo santa Rabasekeyebakorobo Santaraba Paramakoriamaka. Yekete korobo sotorobo shakayabako. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Avec Dieu, c'est de gloire en gloire. Shekaraba paramakaya. Quels que soient les circonstances, les événements présents, c'est de gloire en gloire. Rebosotorobo Shandaraba Paramakoriamaka. Au nom de Jésus-Christ, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. On a déclaré Jésus Seigneur. Si notre mois de septembre, si notre mois d'octobre, no donc de novembre, de décembre. Si cette fin d'année, on a déclaré Jésus Seigneur. On, il t'appelle d'un nom nouveau. Il te il met un cantique nouveau dans ta bouche. Hein, il te couronne d'une nouvelle gloire. Au nom de Jésus. Tu es tu, tu couronné d'une nouvelle gloire. Au nom de Jésus. Shekarabaka, Au nom de Jésus, le Saint-Esprit te remplit. Au nom de Jésus-Christ, Il dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur si toute chair, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit, reçois, sois rempli, sois rempli. Jésus, Dieu dit Je répandrai mon esprit sur toute chair, reçois, reçois, reçois, je reçois la présence de cet esprit, je reçois, la... il dit Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivant sur vous, je reçois la puissance, hein? le Saint-Esprit suivant sur moi au nom de Jésus, et ma vie de prière ne sera plus jamais la même au nom de Jésus, ma vie de prière ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Merci si, Seigneur. Merci Seigneur. Dans le 30 verset 9, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur. Il dit, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, Alléluia, de tout ton cœur et de toute ton âme, l'Éternel, Dieu, il prend plaisir au bonheur de ses enfants. Voici le papa responsable. Il dit, il dit selon, il dit, semer la justice, moissonner selon la, la, il dit, semer selon la justice, moissonner selon la C'est osé 10, 12. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel. Jusqu'à ce qu'ils viennent et répandent sur vous la justice. Il dit Défrichez-vous un chant nouveau. Nous allons enlever de notre cœur les épines. Nous allons enlever de notre cœur tout ce qui ne confesse pas Jésus, tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Alléluia. Nous les enlevons au nom de Jésus. Éternel, donne-nous un cœur nouveau. Mets en nous un esprit nouveau. Enlève le cœur de pierre et mets en nous le cœur de chair, le cœur qui t'adore. Alléluia. Le le le psaume le, sauve, le sauve 11, du verset 20 au verset 22, il dit, au verset 20, « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Verset 21, « Relève ma grandeur. Éternel, mon Dieu, tu connais la vie de chacun, tu sais ce que chacun a connu comme expérience. Je te demande, relève la grandeur, comme il est écrit dans ta parole. » Il dit, « Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du lutte. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu. Je te célébrerai avec la harpe saint d'Israël. Éternel, relève la grandeur de tes enfants, Seigneur. Seigneur, Seigneur, console-les de nouveau. Console-les de nouveau. Console-les de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au korobosanta. On va finir avec Isaïe 62. Isaïe 62. Isaïe 62 du verset, 1, du verset 1 au verset 12. On va terminer avec ça. Il y a déjà l'heure. Isaïe 62 du verset 1 au verset 12. Isaïe 62 du verset 1 au verset 12. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne, je ne prendrai point de repos. Dieu dit, pour l'amour d'une adoratrice, d'un adorateur, pour toi. Pour toi qui est, qui est à l'écoute, pour toi qui va m'écouter plus tard, il dit pour l'amour de toi, pour ton amour, il dit pour l'amour de la plateforme adora, plateforme d'adoration de prière, il ne se taira point. Il dit jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau, un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Hein? Que la bouche de l'éternel déterminera. Alléluia. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'éternel. Un tubon royal dans la main de ton Dieu. Reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Au nom de Jésus, je vais te donner un, je vais te donner un devoir de maison. Il faut lire ce verset-là. Esaïe 62. 1 à 12, il faut le lire, matin, midi, soir, matin, midi, soir, fais l'expérience, vous savez la vie chrétienne c'est la constance, fais l'expérience, fais l'expérience, il faut que tu vives des expériences personnelles avec le Seigneur, fais l'expérience, à partir des expériences que les autres ont vécues, si on te donne des conseils, fais l'expérience, alléluia, fais l'expérience, lis ça, comme, comme posologie, matin, midi, soir, si tu veux tu mets ça en audio, et puis tu écoutes pendant que tu conduis ta voiture. Alléluia. Il dit tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. C'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas n'importe où hein? Dans la main de l'Éternel. Un turban royal royal royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. Ça veut dire que tu avais un nom. Ton nom était délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Ça veut dire que ta terre c'était la désolation. C'était la tristesse. C'était la destruction. Tout est mélangé. On ne s'entend pas dans le foyer. On est des enfants sont ceci Les désolation en haut, désolation en bas, désolation devant, désolation derrière, désolation à gauche, désolation à droite. Il dit, car l'éternel met son plaisir en toi. Il a dit que dans tout ce tohu-bohu de désolation, de délaissé, il dit, « L'Éternel met son plaisir en toi. » Vous voyez comment Dieu est dangereux. Ah. « Et on l'appellera, on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. » Tous ceux qui n'ont pas d'époux, recevez vos époux au nom de Jésus. « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, tu feras la joie de ton Dieu. » Sur si tes buts, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. C'est ça que je dis, matin, midi, soir, toi aussi, il ne faut pas te taire. Il dit, les gardes, là, ils sont là pour rappeler ça à Dieu. À Dieu. Voilà ce que tu dis, tu vas faire. Voilà ce que tu dis, tu vas faire. Il dit, ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem, on va laisser à Dieu. Tandis que maintenant, là, jusqu'à la fin de l'année, là, on va pas laisser point de relâche à Dieu. En tout cas, ma soeur, sois déterminée, mon frère, sois déterminé. faut plus t'asseoir, faut plus te coucher, faut plus, il faut plus fermer la bouche. Prier, c'est parler à son papa. Ouvre ta bouche, parle à ton papa, communique avec ton papa. Il dit ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse. Ah! Désolation, hein? On dit glorieux. Et la rend glorieuse sur la terre. Verset 8. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Il dit, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Heureusement qu'ici, encore du bois, l'argent appelle ça le blé aussi. Alléluia. Dieu dit, ton blé, tes ennemis ne vont plus. Ça et les, les filles étrangères ne boiront plus ton vin. Ça veut dire le fruit de ton travail, tu vas en profiter, tu vas en savourer, tu vas en jouir, tu vas en bénéficier. Il dit Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'éternel, et ceux qui re, auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Il dit Verset 10. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route. Ôtez les pierres. Si tu doutes, enlève le doute de ton cœur. Si tu doutes de la fidélité de Dieu, enlève le doute de ton cœur. Si tu doutes de ce que Dieu veut faire, une chose nouvelle, enlève ça de ton cœur. Ne permets pas à ton cœur de douter. Enlève la pierre, enlève la pierre. Il dit, élevez une bannière vers les peuples. Verset 11, voici. Si ce que l'Éternel proclame aux essentiels de la terre, dites à la fille de Sion, je dis à une adoratrice, voici ton sauveur arrive. Le sauveur, on dit, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui. Et les rétributions le précèdent. Et on les appellera peuple saint. C'est toi. On t'appellera peuple saint. On t'appellera racheté de l'Éternel. Et on t'appellera recherché et non ville délaissée. Tu ne seras plus délaissé. Tu seras recherché. Parce que Dieu va te prendre. Il va te laver. Il va te nettoyer. Il va te transformer. On va dire, mais celle dans la connaissait dans le quartier, celle que les gens connaissaient dans le quartier là, elle est morte avec Jésus. Elle est restée dans la tombe. C'est une nouvelle toi, Une nouvelle version de toi qui est ressuscitée. C'est toi à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Alléluia. Les gens font... Satan, c'est un menteur, c'est un accusateur. Il va vouloir peut-être sortir un, un, un ancien dossier de toi. Mais il faut dire à Satan que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia! Il ne peut même pas te condamner. Il ne peut rien faire. Il dit, euh, Romains 6, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est resté des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchons en nouveauté de vie, c'est tout. Tu marches en nouveauté de vie, tu marches en nouveauté de vie, tu es renouvelé dans ton, dans ton intelligence, tu as, tu as revêtu l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est tout, voici ton identité, toutes choses sont nouvelles. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment de partage. Nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur, dès, le, dès, dès les premières heures de ce, de ce 1er septembre, tu nous as donné cette parole. Seigneur, ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Je reçois pour moi, je reçois pour mes soeurs, les Seigneur ta parole, je reçois l'exécution de ta parole, l'exaucement de ta parole, Seigneur nous te demandons fais-nous miséricorde, donne-nous la grâce de, de prier plus donne-nous la grâce Seigneur de passer plus de temps avec toi dans la prière la grâce de passer plus de temps avec toi dans dans la méditation de la parole de Dieu Seigneur reçois la gloire, nous voulons te célébrer, te bénir, nous voulons t'exalter Seigneur, nous comptons sur toi, nos yeux sont sur toi Seigneur, ta parole dit, ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus quelles que soient les situations, tu es avec nous. On ne nous appellera plus délaissés, mais recherchés. Tu nous donnes un nom nouveau. Tu mets dans notre bouche un cantique nouveau. Tu nous donnes de nouveaux témoignages. Tu nous donnes une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour tes bontés qui se renouvellent pour nous. Merci pour tes compassions, Seigneur, qui se manifestent chaque jour. Reçois la gloire. Seigneur, bénis chaque adoratrice, chaque adorateur. Protège chacun de nous au nom de Jésus. Je vous souhaite un excellent mois de septembre au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bonne nuit à chacun au nom de Jésus. Amen.